J'ai tourné avec Will Smith, j'ai failli me marier avec Eva Mendes. Et bah depuis, je suis toujours blogueuse, je passe toujours mes journées à dessiner des chats. Et depuis, je fais énormément d'événementiels avec des chefs, je donne des cours de communication en gastronomie. Ça m'a ouvert pas mal d'opportunités, que ce soit dans le milieu de la pulpe ou dans l'event. J'ai fondé une agence qui aujourd'hui s'occupe beaucoup du, de l'automobile. Et, euh, et cette agence a repris le nom de mon blog, qui s'appelle Autoculte. Je me concentre vraiment euh, sur tout ce qui est euh, test de jeux vidéo, critique euh, de nouvelles technologies, de produits de nouvelles technologies. J'ai écrit cinq livres, j'ai été chroniqueur bien-être sur France 5, sur France 4 et en Belgique sur la RTBF, à la télé, je le suis toujours. J'ai sorti des livres et le dernier c'est le bien-être au naturel. Et bien depuis, moi je suis devenu blogueur voyage professionnel et bah, mon métier aujourd'hui c'est de être payé pour voyager. Je repars dimanche en Irlande avec un pote à moi qui s'appelle Alexis Zéou qui avait aussi gagné les Golden Blog -Go Awards il y a quelques années. Donc les affaires se déroulent très très bien pour moi. En tout cas, ma passion c'est de voyager et j'arrête pas de voyager en ce moment donc tout va bien. J'ai créé une boîte qui s'appelle What, What are you talking about Et maintenant en fait, euh, je donne la bonne parole autour de la communication et autour des médias sociaux. Je suis passé euh, full web donc il y a plein de temps. Cool Golden Blog Awards c'est de la panne